Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 26 novembre 2018. Écoutez, euh, j'ai eu un problème avec Vidéotron, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, mais euh, ça m'étonne parce que ma mère est décédée, ça fait six mois, un petit peu plus, et puis elle a toujours été avec Vidéotron, et puis là j'avais un forfait, moi, avec Vidéotron, euh, et puis euh, ce fameux forfait-là couvrait la télévision, mon cellulaire, ainsi que mon Internet sur mon ordinateur, et on a réussi à négocier à 132$ et quelque chose, à part de la taxe, là. et puis euh, on était satisfait de ça, parce qu'on payait, euh, on, on payait 229$ la dernière facture, pour la même chose. Donc, euh, je vais vous dire franchement que là, euh, j'ai tout simplement, j'avais des problèmes avec mon téléphone, le téléphone n'était pas assez fort, c'était un LG, et puis il n'y avait pas de mémoire là-dessus. La batterie était morte, elle était tout le temps morte. Et puis, euh, j'étais probablement... Euh, il mal le, le, le téléphone. Donc, je suis allé chez Vidéotron, à Granby. Au, et puis, j'ai parlé justement au, aux gens, aux préposés, euh, qui sont au service de Vidéotron. Des gens extraordinaires, du monde bien smart et tout ça. Et euh, ils m'ont changé mon téléphone. Ils m'ont dit, « "Ton téléphone n'est pas assez fort, on va te donner un nouveau. » J'ai dit, « Comme ça, vous le donnez? » Ils ont dit, « Oui. » Fait que, puis là, bien, il arrive avec des grandes feuilles, ils ont dit, on te le donne, mais là, vous allez signer, parce qu'on vous le donne, le téléphone. Donc, on, on vous le signez. Moi, moi, je peux pas prétendre que ces gens-là veulent me fourrer. Fait que, sais on, on, on est de bonne foi, puis on se fuit à la bonne foi des gens. C'est pas eux autres qui veulent me fourrer. C'est les avocats de Vidéotron qui disent aux, aux petits employés dans les bureaux, faites ça comme ça. Mais eux autres, ils ne savent pas, ces petits employés-là, qu'en en, en faisant signer un autre contrat, parce qu'ils m'ont changé un téléphone gratuitement, je venais d'annuler mon contrat. Puis là, ils sont venus au même montant, mais là, ils ont dit, vous venez de signer pour deux ans. On vient de me dire ça au téléphone, là. Qu'on... Euh, voilà, euh, euh, une coupe de mois, là, quand on a décidé de renégocier, là, ils ont dit, ben regardez, vous avez signé pour deux ans, puis là, on vient de retomber au même montant qu'avant. Mais ils ont dit, là, par exemple, si vous cancelez, ça vous coûte 367 piastres. Écoutez, ça se peut pas. des bâtards d'avocats! Vous comprenez? Le barreau du Québec, c'est lui qui est souverain et qui a le contrôle sur tout ici. Là. Si vous pouvez débarrasser, vous savez, puis je ne pas tous les avocats, c'est pas vrai, je ne pas non plus euh, les juges, tous les juges. Il y a des juges qui sont à blâmer parce qu'ils savent vraiment, ils sont conscients qu'il faut le peuple. Comme ça, là, les gens qui m'ont parlé là, là, M. Karim Diallo, là, c'est un avocat, ça, c'est un espèce de bandit qui sort du barreau du Québec, qui travaille pour des grosses firmes. C'est un voleur. C'est un bandit. Puis là, j'ai parlé à un autre, mais lui, c'est pas nommé. Puis il m'a appelé M. Normandin, j'ai dit, je vous interdis de m'appeler M. Normandin, vous allez m'appeler M. m. Jacques-Antoine. Je suis un être humain. C'est drôle, je viens de parler à une dame, là, puis euh, elle m'a dit, j'ai dit, c'est quoi votre nom? Elle dit C'est rose. J'ai dit Est-ce que rose, c'est votre prénom Elle a dit Oui a dit « Vous ne vous, vous faites pas appeler par votre nom de famille. » a dit « Non. Seulement Rose. »« Vois-tu? Voyez-vous comment sont les bâtards d'avocats? » Ces gens-là, là, ils sèment la division, la haine. Ils appauvrissent les gens. C'est des voleurs. On voit ce qui se passe là, dans plusieurs dossiers où aussitôt que tu as une d'avocats qui s'en parle de ça, ça vient de coûter des centaines de milliers de dollars à la population, pour des causes euh, soit dans Hydro-Québec, euh, encore dans les Vidéotrons, parce que là, ils vont mettre peut-être 1000 avocats là-dessus pour essayer de se battre contre moi. Hein? 500 pièces de l'heure par avocat. 1000 avocats. Hein? 500 000 pièces de c'est pas compliqué. Hein? Ça va bien, ça. Après ça, tout le monde se garoche. Hein? Tout le monde passe l'argent en dessous de la table. Ça va très bien, Madame la Marquise. Donc, je vais vous faire entendre... De euh, ce qui s'est passé là-dedans. Première des choses, je vais vous faire entendre la dernière dame à qui j'ai parlé, puis après ça, je vais vous, vous faire entendre l'autre personne. Donc, on va voir exactement si ça fonctionne. Allô. Oh. Oui, bonjour. Est-ce que je parle à M. Jacques Normandin? Non. Euh, ben, par exemple, vous parlez encore pour Jacques-Pierre-Antoine Normandin. On va s'entendre, là, parce que je viens d'avoir une discussion avec un, un monsieur de votre bureau, et puis, euh, euh, malheureusement, je me, je, je me suis fait avoir, là, je vais essayer de faire, euh, de déposer une plainte au CRTC, pour essayer de voir, euh, parce que moi, je veux pas quand même euh, euh, être, tu sais, moi, si je suis une victime, si d'autres ont fait de moi une victime, c'est parce que, surtout qu'elle dit, moi, j'ai rien retiré de vous, tu sais, alors que mon frère, c'est un client, là, moi, je négocie pour lui, là, mais euh, je vais vous dire franchement, je suis vraiment déçu. Et pourtant, ma mère, je pense ça fait tellement d'années, elle est décédée cette année, ça fait six mois. Et puis, on, on a eu une entente, là, vous êtes enregistrés, là, il n'y a pas de problème. Mais euh, je vais vous dire franchement, je trouve ça très triste de voir ce qui s'est passé, vous comprenez. Oui, je vous comprends mais, tout à monsieur. Mais regardez, là, là, je suis en train de faire des choses, je ne peux pas vous parler, mais attendez un petit peu. Le 433-68-76, ça, c'est votre numéro. Vous allez me donner votre, votre nom ou votre, votre poste, puis j'aimerais ça pouvoir discuter avec vous, madame, tantôt. Là, c'est parce que j'ai trop de choses à faire, je, je t'entends, il y a quelqu'un qui m'attend, là. OK. Mm Bien, c'est le même numéro que vous avez composé tantôt pour Vidotron, parce que moi, c'est pas une ligne directe, donc vous allez rappeler chez Vidotron, puis on va, ça va me faire plaisir de, de vous écouter, là. Votre nom à vous, c'est madame. C'est Rose. C'est Rose? Oui. OK. Avez-vous un poste? Euh, non, on n'a pas de, de ligne directe. Dans le fond, vous ne pouvez pas me rejoindre directement. Ça sera un autre collègue qui va devoir euh, discuter avec vous. Ah, OK. Donc, euh, c'est votre prénom, Rose, hein? C'est votre prénom? Exact. OK. Donc, vous vous, vous, vous, êtes, vous, vous nommez pas par votre nom de famille, hein? Jamais? N non, non. OK, c'est correct. Ça. Vous êtes correct, madame. C'est comme ça qu'on est supposé faire aussi, parce que il n'arrêtait pas de m'appeler M. Normandin, j'ai dit non, je suis pas une chose, j'ai dit revenez-en, là. Puis là, je, je lui interdis de m'appeler. J'ai dit Là, vous allez m'appeler M. m. Jacques-Antoine. Ben tu vois juste m appeler M. J'ai dit non, vous allez m'appeler M. m. Jacques-Antoine. On s'est affiné okay. un peu, je n'ai pas aimé ça. Mais okay. j'avais fait affaire déjà avec un monsieur euh, Karim Diallo. Et euh, cet homme-là, c'est un parfait abrutis, fait que je ne veux pas faire affaire avec lui non plus. Mais par contre, j'ai déjà fait affaire avec des gens chez moi de vidéo C'est tellement extraordinaire, tellement gentil, que okay. c'est drôle qu'on. Là, je tombe, je ne sais pas pour quelle raison, je tombe sur des, sur des abrutis, moi, ma chère madame. C'est triste parce que autres c'était c'est Québécois, euh, c'était PKP et tout ça. Puis moi, ça, pour moi, c'est important dans ma vie. Vous comprenez? Okay. Avant d'aller à. Ailleurs, là, j'aime mieux arriver puis dire, regardez, on va regarder ce qu'on peut faire ici. Puis, non si j'ai pas le choix d'être obligé de changer de réseau, c'est triste. d'être euh, obligé de le faire. Puis, euh, mais comme il me disait, le monsieur tantôt, il dit, ça va vous coûter 367 Je suis pas grave, là, envoyez-moi la facture tout de suite, je vais vous le payer, puis là, vous allez me le devoir. Parce que moi, je fais du droit, je sais où je m'en vais là-dedans. Puis Vidéotron, même Vidéotron, avec tous les milliards, Québécois, médias et tout ça, Québécois, communication, sont pas assez riches pour me passer sur le dos. C'est drôle, hein? Parce que la vérité et que quelqu'un qui connaît le droit est beaucoup plus puissant que tous les milliards de dollars qui peuvent circuler dans des dans des compagnies, des entreprises comme Vidéotron, Bombardier, Hydro-Québec et tout ça, vous comprenez? Et mmh. ça, il faut comprendre ça. Mais euh, Madame Rose, ça, ça me fait tellement plaisir de pouvoir vous parler euh, et... Donner votre bah, nom d'être humain naturel. Ça, je, je trouve ça extraordinaire. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Je vous souhaite une agréable journée à vous aussi. Oui, je vais vous rappeler. Je vais rappeler plus tard pour compléter mes choses. Parce que là, je suis trop en temps. Même il y en a quatre. Je m'excuse. OK, c'est correct, monsieur. Merci beaucoup. Très bon bon belle bon journée bon. à vous. Au revoir. Merci. Pareil, au revoir. Donc, là, je vais, vous allez entendre qu'est-ce qu'on a discuté la première fois avec le monsieur en question, là, qui m'a insulté. Et puis, euh, que je vais quand même. Euh, ça va être déposé au CRTC, ça. Cet enregistrement-là. Parce que je veux que le CRTC puisse comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce qu'oubliez pas une chose, hein, c'est que j'ai téléphoné. Et euh, j'ai déjà téléphoné à Vidéotron. Je vais retrouver le numéro là-dessus. Et euh, Vidéotron, quand même, a dit que le compte était déjà payé, alors qu'on ne l'avait pas payé. Donc, le compte est toujours payé deux fois. La première fois, il est payé à partir de votre, de, de votre certificat de connaissance du directeur de l'état civil, dans la partie supérieure de votre certificat. Donc, ils l'ont payé par Jean-Marie Joseph Arthur Normandin. Mais là, c'est Jean-Marie Normandin qui a un numéro d'assurance sociale qui doit le payer une deuxième fois. Vous comprenez? Et euh, ça, là, ils ne peuvent pas m'assigner là-dessus, puis j'ai l'enregistrement là-dessus. Mais là, je vous fais entendre immédiatement la conversation que j'ai eue avec un, un autre Vidéotron qui m'a insulté. Bonjour, comme vous l'avez demandé, vidéotron vous rappelle. Si vous êtes bien la personne ayant demandé le rappel, appuyez sur le 1 maintenant pour parler à un conseiller. Merci. Veuillez noter qu'afin de nous assurer de la qualité du service que vous recevez, cet appel peut être écouté ou enregistré. Honest ils disent la personne, je ne suis une personne, je suis un humain. Je euh, vois quand ils disent la personne, c'est la personne physique. Donc, ça se trouve à être celui qui a le nom usuel sur le, votre talon, du certificat de naissance, donc celui qui n'a pas de date de naissance, mais dans lequel vous dites tout le temps votre date de naissance. Moi, la première fois, avant de le savoir, parce qu'on ne l'enseigne pas, c'est la loi A-2.1, règlement numéro 4, qui dit qu'ils n'ont pas le droit de révéler l'existence de quoi que ce soit et de qui que ce soit. Ça s'applique à l'Auto-Québec, à la Société de chances d automobile du Québec, au ministère des Transports de la Ville de Montréal et à un, une autre institution aussi, là, que, que j'ai oublié. Donc, on continue. Donc, nous transférons votre appel à l'un de nos conseillers. Bien nous, service à la clientèle. Benoît Lappareil, puis genre, votre nom, s'il vous plaît. Oui, euh, c'est ça. Voyez-vous, il a dit Benoît, lui aussi. Il n'a pas dit son nom de famille. Voyez-vous ils prennent les gens pour des imbéciles. Lui, il sait peut-être pas, mais j'ai l'impression que lui, là, ça, c'est un avocat, parce qu'à la manière qu'il parle, puis très smooth comme ça, il est habitué, lui, de rire du monde. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui rit du monde. Là. Vous comprenez un charognard, comme on appelle. On continue. Antoine Normandin. Et pour Antoine euh, Normandin. Oui. M. Jacques-Antoine. Comment puis-je vous dire? Écoutez, toujours? écoutez euh, on a un, un compte ici le compte 47, 93, euh, un petit peu, 76, 61, 001-6. Merci, pour accéder au compte, j'aurais besoin d'avoir votre date de naissance, s'il vous plaît. Ok, euh, c'est la date de naissance de mon frère, c'est le 11 août 1949, il est au nom de la oui. marie normandin. Mais la vôtre à vous, votre date de naissance? Moi, ouais, ça se trouve à être, c'est Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandin, le 13 juin 1951. Et quel est le nom de jeune fille de votre mère? Lagacé. C'est son nom. Merci. Du duel, son nom de jeune fille, Julien. Du euh, Patronisme, c'est ça. Patronisme. Bon. Merci voilà. beaucoup. Donc, sur le boulevard des vétérans. C'est ça. Le 114 boulevard des vétérans, J2K 3B9. Comment puis-je vous aider, M. Normandin, aujourd'hui? Ce serait pour euh, voir s'il y a moyen de. De, de pouvoir euh, revérifier si on veut euh, un nouveau programme là, de service euh, avec euh, vidéotron. On voudrait voir euh, s'il y a moyen d'avoir euh, euh, des, des meilleurs prix euh, ou euh, quelque chose comme ça. Là. Je sais pas s'il y a moyen d'avoir un service à la clientèle. Oui, en fait. Euh, Voulez-vous modifier les services à la baisse pour baisser la facture ou? Oui, ben c'est ça, là, parce que là, on magasine actuellement et puis euh, on avait eu une entente avec l'idéotron, mais ça, il y avait pas de contrat. Là, il y a quelqu'un qui nous a offert un contrat de trois ans. Fait que ça, ça, je trouve, je trouve que c'est intéressant. Ça varie pas. Là, ben, c'est parce que on a eu quand même, je pense que ça fait à peu près trois ou quatre, à peu près quatre mois. Et là, ben, c'est certain qu'il y a eu certaines modifications. Euh, différentes choses et tout ça. Puis euh, dans le fond, c'est revenu au même. Fait que, euh, on voudrait voir s'il y a moyen de de pouvoir euh, voir qu'est-ce qu'ils ont en forfait actuellement. Télévision, ordinateur et mon cellulaire, le 438-390-6246. Oui, parce qu'on vous a offert des nouveaux rabais pour deux ans il n'y a pas si longtemps, là. Euh, euh, c'est ça, mais ça il n'y a, a pas de deux ans de fait, c'est revenu à la même chose. Donc je pense qu'il y a eu erreur là, quelque part, il y a quelqu'un qui qui a fait une erreur à quelque part, c'est comme s'il n'y avait pas eu de, de rabais. Euh, Donc, peut on veut essayer peut essayer de, de, de... renégocier simplement, voir s'il y a moyen de. Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire. Voyez-vous, il vient de dire qu'on a rempli un contrat pour deux ans. Le téléphone ici là, que j'ai, le nouveau téléphone, là, ça fait à peu près deux mois que je l'ai. Et là, il dit que ce nouveau téléphone-là, il a annulé l'autre contrat. Et puis il dit que là il est bon pour deux ans l'ancien contrat, donc je me retrouve au même contrat qu'on avait au tout début à 229 et, et, et 80 sous par année, parce que j'ai eu un nouveau téléphone de deux mois, de deux mois et demi à peu près. Mais ça ils m'ont pas dit. Mais ils ont dit écoutez vous avez signé un contrat. Oui mais ce contrat là moi c'est Jean-Joseph Pierre Antoine Normandin qui l'a signé. Vous comprenez? C'est pas celui à qui le, le service téléphonique est adressé. C'est pas jean marie Joseph Arthur Normandin et sa personne physique, inanimée, intemporelle, Jean-Marie Normandin avec un numéro de son sociale, C'est pas lui. C'est moi qui est allé à Granby au vidéo Tron, puis qui a signé. Ils m'ont donné le nouveau téléphone ici. Vous comprenez? Et là, bien, à partir de là, ils m'ont fait signer. Il y avait un paquet de feuilles. Bien, il a dit, bien, vous aviez juste allé votre contrat. J'ai dit, non, on n'y a pas un contrat comme ça. Jésus m'a dit qu'on me donnait un téléphone, vous, vous êtes arrivé avec un contrat, moi je l'ai signé, je me suis fié sur votre bonne foi, puis votre bonne foi, c'est supposé de respecter le 132 bias par mois qu'on payait avant. Alors que là, en signant, il a dit, tu viens d'annuler ton contrat, je viens de te donner un téléphone, tu as annulé le contrat. J'ai annulé le contrat de Jean-Marie Normandin alors que je suis son représentant. Hey, ah, écoutez, je suis le représentant de Jean-Marie Normandin, qui est une chose, puis moi c'est Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandin un certificat naissant du directeur de l'État civil. Donc, là, puis en plus de tout ça, vous allez voir ce qui se passe, parce que le compte de hydro québec comme, vidéo, euh, comme Vidéotron, ça se paye toujours en double. On continue. Les cadets sont bien présents. Là. Avant, vous étiez à 228 par mois avec les taxes, puis là, vous êtes à 100, 180, ben, 180, ouais, avec on, les taxes. On s'était entendu pour 132 et puis là, il y a eu beaucoup de choses de changement. On a, on a un bon... Euh... On, on a quelqu'un qui nous en offert fait quelque chose là, et on va voir si euh, euh, au service à la clientèle s'il euh, y a moyen de, de rajuster ça, non s'il y a moyen d'avoir un, un, un meilleur forfait. Okay. Tout. Si on peut voir ben, si on peut canceller l'offre en cours ou non, euh, je vais vérifier. Regarde, ils ne peuvent pas canceller l'offre en cours, pas des farces. Il va vérifier, ils ne peuvent pas canceller là, Franco. Il y a deux contrats. Il y a un contrat que Jacques-Joseph et Antoine Normandais ont signé quand ils m'ont donné le téléphone. Puis ça, ça a cassé, ça, ça l'a annulé le contrat de téléphone de mon frère. La personne, la chose, Jean-Marie Normandais avec son numéro d'assurance sociale. Mais c'est moi qui négocie pour mon frère. Ils le savent. C'est écrit dans le dossier. Je les attends, moi. Moi, y a, non, non, il n'y a pas une compagnie assez puissante pour être capable de me passer sur le dos, c'est pas vrai, ça. Si on dit des mensonges, peu importe, même s'ils sont 10 millions d'employés là-dedans. Les employés vont tous être rémunérés, puis Vidéotron va fermer ses portes. Puis les employés vont être rémunérés à vie. Ils n'ont plus besoin de travailler. On continue. Avec le département Satisfaction. Je veux... On était à 131 dollars au début, il y a eu beaucoup de choses, et on est revenu au même, même que là, il était à 190-93$. puis avant ça, on était à 229 avec le téléphone fixe de la maison, qui était quasiment à 30 dollars, à part de la taxe. Ça ça veut dire que ça vient au même, c'est comme si ça avait rien eu. Ben, c'est que votre facture... Euh, c'est comme si euh, avait n'avait rien eu. Mais je ne veux pas m'attirer ça... là-dessus, mon cher monsieur. Euh, moi, c'est tout simplement que... Euh, on peut, quand euh, tout simplement le forfait actuellement et euh, voir à, à pouvoir trouver quelqu'un. Il y a, a quelqu'un qui offre mieux. Là. Euh, nous autres, ça fait. C'est malheureux parce que ma mère avait euh, le service vidéo depuis au moins 20 ans. Et là, ben, mm -hmm. je m'aperçois que je pense qu'il y a eu des erreurs à quelque part. Il y a peut-être trop de monde. Il y a des gens qui sont pas au courant. C'est drôle là, c'est depuis que j'ai, euh, ils m'ont donné un nouveau téléphone parce que mon ancien c'était un LG 6, mais euh, il euh, y avait pas moi dit comme on dit ça marchait pas fait que là mais ben, on va tout simplement faire euh, euh, simplement débloquer si on veut euh, ce qui est la vidéo auton puis euh, simplement le, le mettre sur un, un autre euh, réseau là, de de service vous comprenez si on peut pas arriver à une entente qui il était l'équivalent de ce qu'on avait Là, par contre, là, ça avait une entente de deux ans qui a été prise. Donc, fait que lui, il va rester chez nous à moins de payer 367 plus taxes, là. 132$. Voyez-vous, il demande 367$ et 7 plus taxes et du vol. Vous comprenez? Écoutez bien ça, ça vient de leur coûter cher en hein, Maudit. Ça, ça vient de leur coûter cher. Écoutez bien. Donc, ce serait 80 À part du téléphone, là, à part du téléphone qu'on nous a enlevé. Donc, ça vient au même. 80, euh, 90, euh, 200, 210, plus euh, la taxe. Mmh. Ça revient à la même chose qu'on était à 229. La même. 132, Ça, c'est avant la première négociation, quand on a négocié le premier contrat. Là, on a deux contrats actuellement. Il y a un contrat que Jean-Marie Normandin a signé, puis il y a un contrat que moi, j'ai signé quand je suis allé là-bas, à Granby au, au Vidéotron, au bureau de Vidéotron. Donc, euh, voyez-vous comment ça va? Il y, y a deux contrats, et là, on essaye de nous fourrer, mais moi, non, ça ne marche pas comme ça, là. Faites, fa faites ça avec n'importe qui qui est ignorant, mais j'espère que les gens qui sont ignorants vont venir me voir pour que je puisse les protéger. J'espère. Parce que ça n'a pas de bon sens ce qu'ils font là, là, Puis lui, là, il parle bien comme... Hein? Il est au-dessus de ses affaires, lui, là. On continue. Parce qu'il y avait eu des crédits. En hein. ce mois là on non, non la, la... Ça, Je veux plus entendre parler de ces choses-là. Ça, c'est fini. Je ne veux pas me discuter de ça. Vous Non, non ça, vous non, non, pas ça. Pas ça tout, non, ça, je veux pas. Je veux pas du tout, du tout discuter de ça. Nous, on, Alors, on avait un forfait à 132. Vous discuter de rabais ou vous êtes pas ouvert du tout à discuter de euh, rabais? Ben, non, là, bon, moi, moi je ouvert, Moi, je suis ouvert simplement ouvert, ouvert parce que là, on a des contrats ici où il n'y avait pas de numéro. Là, on a un numéro de compte. envoyé... Comme là, j'ai un document ici... C'est comme si c'était un nouveau contrat. C'est drôle, hein? Quand ils m'ont donné euh, ce nouveau téléphone-là qui remplace l'ancien euh, a. Mais ce n'est pas un nouveau contrat, c'est deux contrats. Actuellement, on a deux contrats sur le même numéro de téléphone. Il y en a un au nom de Jean-Marie Normandin puis l'autre au nom de Georges-Joseph et Antoine Normandin. Mais Ils ont mis Jean-Marie Normandin, mais la signature, c'est moi la deuxième fois qu'il a signé, ce pas Jean-Marie joseph Jean-Marie joseph quand il m'a donné le mandat, il, faisait, il savait ce qu'il faisait en me donnant le mandat. On continue. Il aucun aucune mémoire dessus. Euh, là, ils m'ont donné celui-là ici, Attends un petit peu. Voyez-vous, c'est Marc-André, magasin Vidéotron. Il a euh... de deux ans, donc vous avez un nouveau contrat parce qu'il y a eu un, nouveau un nouvel appareil, puis lui, il est lié à nous pour deux ans. Ah, jours. mais c'est ça, ça, il ne me l'avait pas dit. J lui, a... Euh... Moi, il m'a dit, on change de téléphone parce que le tien n'est pas capable de, de, de fonctionner. Ah, c'est ça, c'est ça. Mais écoutez, d'abord, je vais reprendre mon ancien téléphone mon ancien téléphone, c'est tout. Ben de lui, on ne le reprendra pas. Le, le ben écoutez, moi aussi, ils ne me l'ont pas dit que c'était un nouveau contrat et que je perdais ben. tout le forfait de l'argent. On me l'a matinée, fond, si pas dit. Vous avez signé, là, vous pouvez toujours être. La signature, là, pour votre information... Il demande tout le temps une signature de personnalité juridique. Il n'y a pas de loi ici, il n'y a pas de droit. Ce document-là qu'on a actuellement, je peux faire tout simplement... Mettre en faillite Vidéotron... Puis faire rembourser tous les gens ici. Il y en a bien qui vont être contents, il y en a d'autres qui seront moins. Puis je peux forcer le CRTC à quelque part, à dire, regardez... Ça prend une correction ici parce que les gens ont besoin de communiquer. Et si Vidéotron vole le monde... Il n'y a plus à faire au CRTC. Que ce soit le Journal de Montréal, que ce soit Vidéotron ou quoi que ce soit, ça appartient tout à Québécois euh, Communication. À quelque part, il y a quelque chose à faire là-dedans. c'est malheureux parce que moi, jamais j'aurais osé euh, pas t'atteindre ou à si vous voulez, Vidéotron, parce que c'est Québécois ici, on est en train de tout perdre dans nos fleurons ici. Euh, en général, il y en a un paquet qui ont commis des crimes, puis aujourd'hui, en plus d'avoir commis des crimes, comme euh, Bombardier, entre autres, Bien, les gens perdent autour de ça. Mais euh, ça, il y, y a des choses qui vont se corriger éventuellement. On continue. Vous allez là-bas discuter avec eux si vous croyez qu'il y a une fausse représentation. Là, mais non, avez... moi, je n'ai pas commencer à discuter avec des, des, <rire> euh, des employés de Bell. Non, pas de Bell, mais de Vidéotron. Je ne suis pas pour les mettre dans la merde. Deux vous avez signé un contrat. Tout est écrit dessus. là. Vous aviez juste à le lire. Là. Euh, écoutez, moi, euh, on ne lit pas un pacte ah, tu veux, ils ont dit M. Normandin, c'est pas M. Normandin, puis regarde bien à la fin, continuez. Quelques de, de choses comme ça, il n'y a pas personne qui dit ça. Les avocats ne lisent même pas ça. Moi, il y a beaucoup ça. de choses que les gens doivent, doivent lire dans mes dossiers et qu'ils ne lisent pas. Ça fait ça fait 25 ans que les... j'ai du droit à mon service, si c'est pas C'est normal quand vous signez un contrat, vous vouliez bien accepter ben, les termes. Moi, je vais vous remettre ce téléphone-là, je vais prendre mon ancien téléphone. Ben, vous pouvez pas, il est trop... Ah, ah oui! Un contrat, mon, mon cher ami, là, ça, ça se casse n'importe quand, quand. quand on ben. C'est ça, c'est parce que vous venez de me dire vous-même, puis là c'est enregistré, là, je vous enregistre. Puis vous, vous, vous Donc, oui. c'est ça, c'est que on m'a pas dit. quand on me donne un, une chose comme ça, c'est ça qui a annulé l'ancien contrat parce qu'on m'a dit, votre téléphone n'est pas assez fort. Donc, c'est pour ça que vous n'êtes pas capable d'utiliser votre cellulaire. Ah, ben, j'ai dit, J'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il dit, on va vous en donner un autre. Et puis, euh, j'ai dit, ça coûte rien. Il dit, non. J'ai dit, ça coûte rien. Ben, il y a pas de problème. La seule chose qu'il y a, c'est que, parce qu'on est enregistré, là. La seule chose qu'il y a que j'ai trouvé bizarre, c'est que ça me prenait quand même un étui. Et euh, l'étui m'a coûté 80$. Mais c'est un étui sur lequel là, on accroche après nous et tout ça. Parce que là, je être... lui bon. ai dit, c'est bon. J'ai dit, je vais prendre cet étui-là. Et puis là, ils m'ont mis un étui, c'est tout un kit spécial, là, ils ont, ils ont mis pour le téléphone, pour pas qu'il se brise. Mais j'ai absolument rien coûté le téléphone. Vous comprenez? On, on est je ne l'ai pas bon. acheté, mais c'est un téléphone qui on... coûtait 900$. On a beau s'enregistrer mutuellement, vous avez signé un contrat à point de vente, alors... Mais moi, là, je, je l'annule, le contrat, mon bon. cher monsieur. Je tu sais le pas contrat, pas. ou on, on renégocie. J'ai le droit de renégocier, mon cher monsieur. On va regarder si on n'a pas cité. Je peux annuler le contrat, il y en a deux. Puis, en plus, de ça, c'est monsieur Normandin. Là, je vous le dis, là, je vais réécouter tout ça. Chaque fois qu'il va m'appeler monsieur Normandin, je vais charger 10 000 je ne serai pas chien. Pas 100 000, ni 100 millions! 10 000 chaque fois qu'ils m'appellent M. Normandin. Parce qu'ils le savent, eux autres, puis ils sont payés deux fois. OK? On continue. Ils donnaient certains rabais, là, mais là, vous êtes lié pour votre cellulaire. Ah non, ça c'est sens... pas grave. Ça, ça ne me dérange pas. Ça, ça me dérange pas, ça, ça ça me dérange 360... pas du tout. Du Écoutez-moi, c'est important, vous m'enregistrez. Ça coûte 367 et $,46$ sous pour briser votre contrat de cellulaire. Fait que ça, c'est important, vous le sachiez. C'est Donc... drôle, hein? Il n'a pas mis la, la taxe à TPS TVQ, là. Il vient de dire, donc ça, ça veut dire qu'il ne peut pas mettre la TPS-TVQ là-dessus, là. là. Et franchement, s'il si faut que je paye 367 je vais vous le payer, mais c'est comme si je vous prêtais de l'argent à intérêt, et cet argent-là va toujours être à moi. Mais je vais vous le payer, je n'ai pas de problème avec ça, mais vous allez, je vais vous charger environ 5 à 10 par mois. Tant et aussi longtemps que vous allez avoir cet argent-là, vous ne me l'aurez pas remboursé. Vous comprenez Mais je vais vous le payer, il n'y a aucun problème avec ça. Vous comprenez Parce que vous, vous faites vos contrats, là, mon contrat, il est fait, là. Il est il est tout simplement tacite, mais il est verbal. Il est fait, le contrat, il n'y a pas de problème, mon cher non, non. Moi, la seule chose que je vous demande, c'est simplement de reviser et de dire que, regardez, le, le, si le téléphone m'a été donné, je vais quand même payer 100 dollars. Je ne pensais pas que ça cassait parce que moi, je négocie pour mon frère et mon frère n'était pas là. Vous comprenez? Parce que mon frère, lui, il veut pas négocier avec ça parce qu'il n'a pas de patience. Donc, automatiquement, je suis allé là-bas et c'est ma signature, c'est Jacques-Antoine Normandin, Jacques-Joseph Pierre Antoine Normandin. Vous comprenez? Né le 13 juin 1951, c'est lui. Et ça, il n'y a pas de problème avec ça. J'ai une sûreté. Puis en plus de ça, quand on a eu une dernière conversation, on m'a dit à Vidéotron que le compte était payé. Donc, on l'a repayé une deuxième fois, tout dernièrement, 180 On l'a payé. On s'est fini avec ça. Ça nous met pas dans la rue. Vous comprenez? Non. Parce que le compte se paye toujours deux fois. Il se paye pour jean marie Joseph Arthur normandin dans la partie supérieure du certificat de naissance. Et ensuite de ça, vous réclamez une autre fois le montant pour le nom usuel qui n'a pas de date de naissance, qui est Jean-Marie-Normandin, quand vous faites dire un numéro de naissance à une personnalité juridique, à un nom usuel, vous volez la personne. Vous la volez. Vous allez contre l'autorité du directeur de l'État civil. Monsieur, c'est compliqué. Non, non, c'est pas compliqué. Moi, je parle avec des gens qui veulent, qui connaissent le droit en général. Mais vous, c'est pas votre fonction. C'est tout. C'est pas votre fonction. Vous, c'est de donner des chiens contre contrat. C'est énorme depuis tantôt, puis c'est pas. T'sais, vous dites que les avocats lisent les contrats avant de dessiner des affaires de même, voyons donc. Oui, oui, oui, oui, oui le après de... 25 ans. Moi, le gouvernement me doit un million de dollars par mois à vie depuis le 9 janvier 2004. J'ai gagné à la cour. La Société d'assurance automobile du Québec me doit 200 000 dollars par année depuis le 10 février 2002. Et c'est pas encore réglé. J'ai un chèque, moi, j'ai un instrument monétaire actuellement intensable, inaltérable, et et imprescriptible, le Revenu Québec possède actuellement, il peut faire des prélèvements entre 1 200 et 58 et 48 000 autant de fois que nécessaire pour n'importe qui. C'est toutes des choses que j'ai gagnées. J'ai 68 ans. Puis le 68 ans, c'est pas Jacques Normandin. C'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Et le Normandin, ça date de la loi 6 du feu de tudor de l'an 2 du 23 août 1794. C'est la propriété intellectuelle du gouvernement. C'est pour ça que la sûreté s'applique à cet effet-là, à cet effet-là l'article 1 de la Charte des droits et des libertés de la personne du Québec, qui garantit les paiements pour Hydro-Québec et pour vidéotron. Attendez-moi un moment. Je vais me mettre en contact avec le département de satisfaction, là, pour qu'ils regardent s'il n'y a pas une meilleure. Moi, bon, ouais, mais moi, j -j -j ça, pas je, pas un employé. L'employé n'est pas au courant, hein, Vous comprenez? Je veux pas attaquer un employé. Moi, il n'y a pas question d'attaquer un employé du dotron. Il n'y a pas question. Non. Mais là, l'histoire du contrat en point de vente, ça, c'est réglé. C'est à moins que vous ayez discuté avec eux. Vous avez signé un contrat. Fait que ça, on n'en parle plus. Il y a une entente pour deux ans pour le cellulaire. Pour le reste. Ouais, puis la, la, la signature en question, question c'est pas Jean-Marie Gauzard-Arteux Jean qui l'a signé, c'est moi. Ben oui, parce qu'il vous a vous l'avez fait. C'est ça, et temps donc, temps. automatiquement, j'ai le mandat, je suis responsable, je suis capable d'assumer le mandat, mon cher monsieur, très facilement, non. je n'ai pas de problème avec ça. Mais, Mais vous, par exemple, vous allez avoir des problèmes avec ça, parce que vous avez l'argent pour me payer. Alors que c'est différent. Écoutez, essayez de faire ça du mieux que vous pouvez. Là, j'ai eu un forfait qui, qui m'a été proposé par un autre réseau euh, de services, et je trouve ça alléchant mais je me suis dit avant de me débarrasser de Vidotron qui appartenait à ma mère depuis belle lurette puis qui a été transféré à mon frère cette année à Jean-Marie je voulais à Jean-Marie Normandin pas compliqué là ou non je à Jean-Marie Normandin <rire> ben à partir de là je vais vous dire franchement on on, on essaie de faire du mieux qu'on peut nous et puis on, on négocie on avait eu un bon forfait mais là en changeant de téléphone euh, Immotivité. allez, être, euh, allez voir être à ce qu'on vous pose certaines questions avec l'autre département. C'est important parce que la dernière fois qu'on vous a transféré à eux, vous n'avez pas voulu qu'on vous pose des questions, puis finalement... C'est certain qu'ils peuvent me poser des questions, mais pas recommencer à négocier, puis dire « T'es chose telle chose t'es chose ça on a mis, ça on a soustrait, on a rajouté. » Ça c'est fini, on n'en parle pas de ça. Moi c'est un forfait, point final, je n'ai plus à négocier non, ça. Ça, Ah non, non, non, non, non, non, euh, là peut-être que vous parliez à mon frère, mais moi, okay. si on me pose des questions, je vais vous répondre exactement ce qu'il y en est de ça, puis il faut que vous teniez compte de ça. Parfait. Non, je comprends, parce que tantôt j'ai essayé de parler avec vous de la facture, puis vous m'avez pas... Le non, parce que ça, je veux pas discuter de ça. Parce que moi, ça. la facture, je ne l'ai pas vue, ça m'intéresse pas, moi, un contrat, c'est une poignée de main. Mais une si poignée de main, c'est tout. C'est ça, ça qui est important parce pour vous. vous m'avez lancé, lancé des chiffres tantôt qui étaient erronés, puis je voulais vous parler de, de la main Non, chose. non, il n'y avait rien d'erroné là-dedans. Avait... Voyez-vous, c'est là-dessus que je ne veux pas aller, parce que vous allez me Vous comprenez, mais vous non, allez bon, pas Moi, je n'ai rien à gagner avec vous, M. Normandin, là. Ben, vous n'avez rien à gagner avec moi. Pourquoi vous avez des clients vos clients, vous avez à gagner quelque chose avec vos clients. Ce n'est pas M. Normandin, c'est M. Jacques-Antoine. Je... Raccroche, je suis euh, sur enregistrement. C'est M. Jacques-Antoine. Je vous interdis de m'appeler M. Normandin, je ne suis pas un objet. Je gagne ça à la cour, moi, puis c'est écrit dans les lois. Je ne suis pas M. Normandin, vous allez m'appeler M. Jacques-Antoine. Bon, Est-ce que c'est clair? Monsieur. Juste monsieur, là, ça va faire, donc je veux Non, vous... c'est monsieur Jacques-Antoine. Juste, juste Monsieur Jacques-Antoine, la... Garde, Regarde, tantôt, lui, il s'appelait seulement par son prénom. Il m'a jamais donné son nom de famille. Mais moi, il est obligé. Écoutez, là, c'est tellement important, l'identité. C'est un important, le monsieur Normandin, qui est une chose, qui est la propriété du gouvernement, c'est au gouvernement à payer toutes vos dettes privées, personnelles et publiques, vos impôts qui sont illégales hors de la loi et tout ça. C'est tout au gouvernement à payer ça. Mais là, ça commence à sortir tranquillement. Quand je parle avec du monde comme ça, là, je n'ai pas le choix de la rendre publique. J'ai pas le choix de vous dire. Raccroche!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 Parce que moi, la facture, je ne l'ai pas lue, ça ne m'intéresse pas. Moi, un contrat, là, c'est une poignée de main. C'est une poignée de main, c'est tout. C'est ça qui est important pour moi. Vous m'avez lancé des chiffres tantôt qui étaient erronés, puis je voulais qu'on parle de la main. Non, non, il n'y avait rien d'erroné là-dedans. Voyez-vous, c'est là-dessus que je ne veux pas aller, parce que vous allez me match Vous comprenez que vous allez au Moi, je n'ai rien à gagner avec vous, M. Normandin, là. Ben, vous n'avez rien à gagner avec moi. Pourquoi vous avez des clients? Tous vos clients, vous avez à gagner quelque chose avec vos clients. Mais ce n'est pas M. Normandin, c'est M. Jacques-Antoine. Je vous interdis de m'appeler M. Normandin, je ne suis pas un objet. Je gagnais ça monsieur, à la cour, moi, c'est écrit dans les lois. Nom, je ne suis pas M. Normandin, vous allez m'appeler M. Jacques-Antoine. Bon, Est-ce est que c'est clair? Monsieur, juste M. Monsieur, ça va faire, donc je vais... Veux... Non, non c'est M. Jacques-Antoine. Juste, juste M. Jacques-Antoine, On va le département, voir s'ils peuvent faire quelque chose de plus pour vous. Ce sera. C'est bon, je vais ah. attendre. Donc, ça finit là parce qu'on ne s'est pas reparlé, j'ai raccroché. Et là, je vais essayer de retrouver l'autre numéro qu'on avait, le 888. J'espère que je l'ai encore. J'espère que je l'ai encore. Ça, c'était. Euh... Attendez un petit peu. Ça, c'était vraiment assez spécial, ça. Je ne l'ai pas. C'était le, le, le, le fameux enregistrement que j'avais avec euh, Karim Diallo. Mais je l'ai mis quand même euh, sur Internet. Donc, euh, c'est certain que pour faire une histoire courte là-dessus, euh, je vais le jeter au CRTC. Euh, ce, cet audio-là va être public. Elle va être publique sur Internet aussi. Et euh, on va voir ce que Vidéotron peut faire avec ça. Parce que moi, je ne peux pas laisser ça comme ça. Parce que moi, si je suis une victime, imaginez-vous les gens qui ne connaissent pas leurs droits, qui sont obligés de se prendre des, des avocats, des avocats comme celui qui me parlait là. là. Ça, c'est quelqu'un qui parle comme un avocat. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui se moque. Puis voyez-vous que c'est important, l'identité, hein? Et du M. Normandin, M. Normandin, combien de fois vous pensez qu'il l'a dit tout le temps? Pour que moi, le M. Normandin ici, c'est le même M. Normandin que jean marie Joseph Arthur. Alors c'est complètement fou, j'ai tout gagné ça. C'est tellement important l'identité, puis essayez de nous tromper par des signatures. Ma signature ne vaut rien. Elle ne vaut absolument rien. Votre signature ne vaut rien parce que vous ne connaissez pas votre identité. Si vous connaissiez votre identité, votre signature vaut quelque chose. Mais votre signature, dans n'importe quel contrat, elle ne vaut rien. Donc, les gens avec qui vous faites affaire, ils doivent vous respecter et vous, vous devez les respecter. Et tout le monde doit agir de bonne foi. Là, on a vu Vidéotron vraiment de mauvaise foi, un manque flagrant de respect envers leurs clients en disant qu'il n'y a rien à foutre avec moi, qu'il n'y a rien à tirer de moi. Donc, s'il si n'y a rien à tirer de moi, il n'y a rien à tirer de tous les, les clients de Vidéotron. Là-dessus, je, je vous souhaite une bonne journée. Puis ça va être public. Je vous tiens au courant du développement. S'il y en a qui ont des problèmes, dites-le moi avec euh, Vidéotron. Faites-le moi savoir. 438 -390 6246 mais euh, Ils vont bien être en maudit. Mais je vais essayer quand même de les garder parce que c'est moi quand même. Vous savez que c'est le client qui est patron quelque part. Hein? Parce que moi, si je fais de la maçonnerie pour quelqu'un, mon client, c'est mon boss. Est-ce que vous avez compris ça? Mon client, c'est mon boss. Et euh, vous savez que quand vous allez voter, c'est vous les souverains, les citoyens souverains. C'est pas le gouvernement. C'est vous qui allez élire le nouveau gouvernement. Si vous n'avez pas de souveraineté, vous n'avez pas le droit de voter, vous n'avez pas le droit d'être assez puissant pour élire un gouvernement qui va administrer à votre place plusieurs dossiers, plusieurs institutions et tout ça. Donc, souvenez-vous de ça, mettez-vous ça dans la tête. À bientôt. Merci.